Et bonjour à tous les Australiens, c'est Gabriel, j'espère que vous avez bien dormi, moi, pas de beaucoup, et je sais pas pourquoi. Mais euh, je vous ai fait un petit duel sur Def Pro là, et donc c'est l'épisode 19 de bah, la saison 2, donc c'est victoire par défla... déflagration. Donc avant toute chose, on va voir. Donc j'ai une fusée volcanique, un cylindre magique, un obus volcanique, un feu grégoire volcanique, et euh, un, euh... Et, et un triceratops volcanique. En face il a un voleur gobelin, un feu foudroyant, euh quasi euh, la carte sphère explosive et euh je comprends pas pourquoi le lava golem. Donc on va commencer par il va jouer quasi Après go le voleur gobelin, voilà et un feu euh, ultime. Et il joue donc la carte euh, la sphère volcanique sur euh, sur le terrain et moi j'ai joué donc ma fusée mon accélérateur de rechargement accélérateur de flamme et mon cylindre magique au cas où donc euh, là là il n'y a pas grand chose hein. c'est si y... voilà c'est euh... hop petite pause alors j'ai activé l'effet de mon rechargement accélérateur de flamme donc j'ai envoyé mon, mon triceratops volcanique au cimetière pour pouvoir piocher une carte voilà on va essayer de... Et je joue en plus... Oh là là, oui, j'avais oublié. Je joue le... Oui, c'est pour ça que j'ai appelé par déflagration. Parce que, mamma mia. Et là, je récupère mes trois cartouches de chasse volcanique. Et je pose une carte. Voilà. Donc, il aurait pu jouer son golem de lave sur moi. Mais il l'a pas fait. Pourquoi Peut-être parce qu'il attendait d'avoir la une carte bien meilleure. Je sais pas. Ah, son réflexe bounder. Il... il a cru me faire chier avec son réflexe bounder et j'ai fait un petit cylindre magique. Ça fait plaisir. Voilà. Après, je vais jouer le tourbillon gémeaux. Je détruis ces deux cartes pièges. Voilà, ouais. comme ça, je suis tranquille. Et à... et à partir de maintenant, il peut plus me, me faire de dégâts. Donc voilà, victoire par déflagration parce que je ne le laissais pas jouer. Je comprends pas, il a son golem de lave sur le terrain. Dans sa main, il a, pas, il a pas joué face à moi. Il a pas du tout joué face à moi. Il joue un marshmallow, voilà. Sauf que moi, je récupère mes, encore mes cartes de chasse volcanique et un obus volcanique. Et en plus, je fais ça et ça, ça fait mal parce que son marshmallow, il va au cimetière. Il comprend pas ce qui se passe. Voilà, il perd encore 1500 points de vie et c'est plutôt pas mal comme euh, franchement j'ai bien j'ai bien kiffé ce duel. Là il va jouer ça, ça c'est euh, fruit supérieur donc il a regagné 2000 points de vie. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça donc du coup je récupère des monstres, je pioche, je joue le Kobaga Gagaga, je lui fais afficher des points de vie et en plus je le termine comme ça. Voilà, victoire par déflagration. Voilà. Donc les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Euh, si vous désirez que je fasse des vidéos sur euh, avec, vos, avec vos decks, vous n'hésitez pas à envoyer, euh la decklist ou euh, votre decklist ou bien sûr euh, une image de votre deck avec euh, bien sûr. Voilà, comme ça je travaille, je.. Si ça peut vous aider à améliorer les choses. Euh, moi je peux travailler sur votre decklist, c'est pas un problème, donc je suis ouvert à tout, et bien sûr sachez que si je fais votre deck, ça sera pas mon deck, ça sera pas nommé deck volcanique et tout, je dirais deck de tel, voilà. Sur ce les amis, je vous retrouve tout de suite pour l'épisode numéro 20, et ciao tout le monde